Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ce qui s'est passé à la BlizzCon Alors bien sûr j'ai fait une vidéo dessus, hein, concernant. on avait fait une vidéo avec Eva, on analysait un petit peu la cinématique avec Anduin Mais on va revenir dessus parce qu'il y a quelques petites choses qui ont, été, euh, qui ont été répondues En fait on a eu des plus de réponses, en tout cas plus de détails euh, concernant la suite Avec tout d'abord bien sûr des interviews qui ont été faites à l'extérieur de la BlizzCon Mais également des réponses qui ont été apportées par les devs euh, plus, enfin dans la Blizzcon quoi. donc on va revenir sur toutes ces infos là sur une deuxième vidéo Warcraft autour de la Blizzcon, je rappelle pour Diablo et autres bah, bien sûr ça, j'aurai aussi des vidéos à faire mais pour le moment revenons sur Warcraft avec donc la cinématique je vous mets ça dans la description et probablement bah, en fiche euh, qui vont, qui vont s'afficher par là, euh, concernant bien sûr la vidéo, il bah, faut voir la première partie hein. là ce sera qu'une vidéo euh, supplémentaire avec des infos qu'on n'avait pas forcément au moment euh, de l'analyse donc petit, petit rappel bien sûr avec la vidéo entre Anduin et l'assassinat de Kirestia, C'est vrai qu'on en avait euh, pas mal parlé. Euh, le parallèle entre Arthas et Anduin est extrêmement présent. Il y a énormément d'échos cinématiques de Warcraft 3 euh, dans la démarche voilà, d'Anduin. Alors je sais que certains avaient dit mais euh, dans les commentaires notamment. Bah ouais mais ça ressemble vachement à Wotelka. En fait c'est normal. War of King déjà à l'époque reprenait énormément les codes de Warcraft 3, donc si pour vous c'est du WOTLK, bah en fait c'est du Warcraft 3 c'est juste que vous n'avez pas forcément, vous n'avez peut-être pas été autant marqué par les cinématiques de Warcraft 3 et donc vous pensez d'abord au WOTLK, mais au final, bah en fait les cinématiques de WOTLK rappelez-vous la vidéo de WOTLK, quand j'ai montré en plus l'introduction c'est littéralement la cinématique d'intro d'Hotelka, WOTLK c'est on reprend les images où on s'en est arrêté à Warcraft 3 et on continue donc c'est normal, il y a vraiment un écho à ce niveau là donc euh, le, le, les échos entre Arthas et Anduin sont présents dans toute la cinématique. Oh, C'était transparent, mais c'est bien volontaire. Hein. Steve Danuser en a en a parlé. C'est bien volontaire. C'est une reprise euh, notamment. Voilà, c'est une volonté de. Il y a vraiment quelque chose de, de, de volontaire de faire un parallèle entre Arthas et Anduin euh, par rapport à l'histoire d'Anduin et ce qui va lui arriver. Donc voilà, là-dessus on a une confirmation à 100%, c'est pas juste, euh, même si bon, c'était euh, un peu logique A euh, côté de ça, donc là on a une info qui est vraiment vraiment importante, euh, qu'on avait également un petit peu dans, dans l'histoire Mais on n'avait pas forcément analysé, enfin on avait eu ça dans les, dans les questions réponses mais c'est l'occasion aussi de revenir dessus restia donc l'archonte de Bastion, est vivante, l'un des éternels des, des terres d'ombre, est vivante Alors... En soi, c'est pas, hein, euh, voilà, euh, eh on... pas une incohérence scénaristique que lorsque voilà Anduin la l'empale, et bien c'est pas une incohérence scénaristique que l'Arconte soit vivante. Qu'est-ce qui nous. qu'est-ce qui surprend du coup Qu'est-ce qui fait que je, je suis surpris euh, quand euh, j'apprends cela Le problème en fait c'est que. Alors déjà on a la confirmation qui est très intéressante de la part de Blizzard, c'est que si jamais l'Arconte mourait, que Kirestia meurt, et eh bien son.. si un éternel meurt, son royaume est détruit. Donc, ça c'est quelque chose de très important. Par exemple, si Denatrius avait été tué à la fin de Natria, et eh bien Raven Dress, ce, euh, ce serait effondré. Donc, ça explique aussi pourquoi on n'a pas tué Denatrius. Et d'ailleurs, petit rappel, hein, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi les questions-réponses, Denatrius à la base devait mourir définitivement. Mais finalement, et eh bien, euh, comme le, eux-mêmes aimaient le perso, ils l'ont euh, laissé. Et il faisait écho avec euh, bonne Samedi, où Samedi à la base devait pas avoir un rôle très important, mais les fans ont adoré donc ils ont donné plus d'importance à Bonne Samedi. Euh, là, pour le coup, c'est un peu le même délire avec Denetrius, sauf que là, c'est en interne, ils n'ont même pas attendu le, les, les échos des fans, ils trouvaient déjà que Denetrius était un personnage super intéressant, donc, à la base, il devait mourir, finalement, il ne meurt pas. Mais bon, du coup, dans l'histoire finale, le fait qu'il meure pas, c'est aussi important parce que sinon, ça aurait, tué, ça aurait détruit Rivendress. Donc, on a la confirmation quand un éternel meurt. Si Kirestia avait été tué, et eh bien, Bastion, se serait effondré. Donc, c'est vachement important qu'elle, donc, elle n'est pas morte. Maintenant, le petit, le petit bémol, c'est qu'en fait, bah, comme je viens de vous le dire, il y a des grands échos à Warcraft 3 et j'ai pas choisi l'image au hasard. Euh, quand Arthas fait tout ça devant son papa, papa, il n'est pas vivant, il est mort. Donc quand tu reprends tous les parallèles à Warcraft 3 pour qu'à la fin, en fait, Anduin, il, empale, euh, il hier, en fait bah, qui vivante, ça marche pas. Visuellement parlant, ça marche pas. Si tu fais des parallèles avec Arthas en permanence, à la fin, il bah, faut que ce soit à peu près le même délire. Je sais pas si vous me comprenez, mais je parle même pas d'un point de vue, parce que ça pourrait être intéressant de prendre justement l'arc d'Arthas, mais d'en faire un peu une différence. Ouais, C'est juste que visuellement, tu as repris la de Warcraft 3. Visuellement, les codes, les mêmes codes Donc si à la fin Tu ne montres pas clairement Que qui vivante Parce que là on la voit agoniser avec son bras qui bouge Genre, ça c'est un râle d'agonie C'est un dernier, un dernier réflexe C'est pas, pas euh, ah oui elle est vivante à NP hein. <rire> Genre ou alors elle fait ça quoi <rire> Non enfin c'est pas possible ça marche pas, donc a ce niveau-là, d'ailleurs, Dan User a répondu, euh, si, si, bah, on avait pourtant montré qu'elle était vivante, c'est des conneries, Blizzard est revenu aussi là-dessus, et a dit, euh, effectivement, non, il y a bien eu un problème, en fait, normalement, la cinématique aurait dû être plus longue, et aurait dû montrer que Kirestia qu était vivante. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de la terminer, et du coup, eh bien, vous le verrez très vite en jeu, elle est vivante, et tout son enjeu sera expliqué, je pense, j'imagine, plus dans la campagne de Bastion, mais donc, euh, c'est dans la campagne Kyrian, mais... Voilà. Donc ça et ça ça me fait énormément penser avec autant de parallèles avec Warcraft 3, je ne peux que repenser à la cinématique de fin de Frozen Throne, où vous savez, normalement le combat entre Arthas et Illidan aurait dû être en CGI et à la fin on aurait dû voir Kael'thas était vivant et emmené par Kaltas et Dame Vache. Finalement ça pas, ça n'est pas arrivé. Ça a été remplacé par une petite par, par un petit comi enfin par un petit comics mais une petite cinématique euh, pas, pas avec le, le niveau de qualité CGI mais un, une bonne qualité quand même qui montrait justement ce combat. C'était l'occasion à Criforge de faire en sorte qu'on montre qu'Akiristias est bien vivant à la fin. Ils ont oublié ce facteur visiblement. <rire> Mais bon, voilà, du coup, ça me fait le, le parallèle intéressant. Donc, premièrement, l'imagerie. L'imagerie ne marche pas. Même si dans le scénaristiquement que, que restia s'en soit sorti, ce pas un problème. Mais l'imagerie ne, con ne convient pas. On te fait des parallèles avec la, la, la, la, la, la, la mort euh, de, de Terenas, des mains d'Arthas. Tu peux pas tu peux pas te dire, bah, à la fin, normalement, le, le destin est le même, quoi. Il, est, il est mort. Donc, si on te la montre pas en vie, bah, le message, l'imagerie ne convient pas, en fait. Le message ne marche pas, en fait. C'est euh, cinématique, tu te dis, bah, elle, est vivante, enfin, elle est morte. Deuxième, deuxième problème, c'est l'enjeu, l'enjeu dramatique, l'enjeu scénaristique qui devient inexistant, qui s'effondre. Le principe, quand tu vois Anduin qui fait euh, cette petite tête-là, Bien sûr, il reprend le contrôle, alors c'était déjà montré à l'image et j'anticipe un peu, mais ça a été bien confirmé par Blizzard. On voit, il y a un moment où il se libère du contrôle du geôlier et il se rend compte de ce qu'il a fait. Bah en fait, bah il se rend compte de ce qu'il a fait, bah en fait il l'a pas tué. Elle est juste blessée. Quel est l'enjeu Il n'y en a aucun en fait. Et le pire, donc là j'anticipe un petit peu mais j'avance. On a, le confi on a la confirmation qu'Anduin n'a pas eu le choix. C'est pas, Il a choisi délibérément de rejoindre le geôlier Sylvanas, parce que c'était l'une un, des questions qu'on pouvait encore se poser vis-à-vis -vis de, des conversations entre Sylvanas et Anduin. Non, non, il a bien été forcé de rejoindre, de rejoindre le, le geôlier. Et euh, du coup, eh bien, il va visiblement être hanté par ce qu'il a pu faire, le geste qu'il a commis. Et moi, j'ai envie de dire, mais hanté de quoi, en fait Ouais, ok, t'as blessé la Dame Bleue, mais... Euh, t'as blessé la Grande schroumpf, mais... Elle est là encore, elle est en vivante, donc... On s'en fout. Alors bien sûr, c'est normal que ça, ça, ça, le, ça le pèse, mais est-ce que ça aurait été pas beaucoup plus impactant s'il avait tué quelqu'un malgré lui, en fait Alors que là, il l'a juste blessé, donc elle s'en remettra, donc t'inquiète. Genre, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Même si, bien sûr, encore une fois, scénaristiquement, il n'y a pas de problème. Euh, petit point derrière, donc on parle de doute évidemment, le doute concernant Sylvanas que l'on avait analysé dans la cinématique a bien été confirmé par Blizzard, donc euh, on n'était pas dans la surinterprétation ou quoi que ce soit, ça, ça rassure aussi hein, bien sûr, euh, comme quoi les images c'est important dans les cinématiques, parfois on peut me dire que je surinterprète des trucs c'est possible, hein. il y aura toujours des moments où peut-être qu'on bah, se surinterprète un peu de trop ça me rassure quand même de voir qu'on ne s'est pas gouré de, non plus de trop hein. et au final bah oui, il y avait bien un doute concernant Sylvanas et du coup on a eu pas mal de révélations là-dessus dans les différentes interviews euh, je mettrai certains liens des, des, des, des interviews dans, dans la description bien sûr mais on sait euh, du coup que l'histoire de Sylvanas va continuer même après ce patch donc quel que soit le destin de Sylvanas son histoire et ses enjeux va continuer tout au long de l'extension ça ne veut pas forcément dire qu'elle va survivre au prochain patch hein, sur le, le sur le patch de la domination, mais non, sur les chaînes de la domination. Mais il y a de grandes chances. C'est encore une fois un indice qui s'ajoute à tout ce qu'on a depuis le début, qui nous indique que voilà, Sylvanas va avoir une fin à la Kerrigan et que du coup, eh bien. Elle va probablement survivre, on va probablement lui casser la gueule au prochain patch, mais elle va survivre et pouvoir s'échapper un petit peu à l'image d'Ashara à Jatar. Euh, petit point aussi d'ailleurs concernant euh, le futur de Sylvanas, Blizzard a également évoqué euh, certaines choses. Blizzard est conscient qu'elle doit payer pour ses fautes, mais elle doute néanmoins et donc va jouer, euh, suite à ce conflit, ce dilemme intérieur, et bien, elle va jouer un rôle important et normalement dans le prochain patch on devrait en connaître, en savoir plus sur ses véritables intentions, ses véritables motivations donc ça bah, c'est quand même quelque chose de très important puisqu'elle est directement liée, hein, je ne sais pas aussi pour rien que j'ai choisi cette image elle est directement liée euh, au Roi Lich, euh, au geôlier et au côté euh, bah, du manque de libre arbitre donc c'est assez intéressant à ce niveau là et euh, bah voilà c'est encore une fois très Kerrigan c'est à dire elle a, elle a du sang sur les mains, elle doit, elle doit payer pour ça mais d'un autre côté elle peut se servir de, tout ce qui est de sa condition pour aider, on va dire, céder elle-même et potentiellement aider le plus grand nombre. La différence c'est elle a toujours voulu aider aussi les autres, Sylvanas c'est pas forcément son délire, mais Sylvanas, euh, en cédant elle-même, elle aidera peut-être aussi les autres, sans, sans faire esprit, on va dire passivement. Euh, petit point également, on a la confirmation. Donc c'est bien concernant les clés. Vous savez, on, il reste trois clés, tout ça, tout ça. L'histoire des clés, euh, vidéo encore une fois si vous l'avez pas vu. Hein, sinon c'est vrai que vous êtes peut-être un peu perdu. Hein, je vais pas, je veux, je veux pas perdre trop, trop de temps non plus sur le, le, la mise en contexte. Mais pourquoi euh, Anduin, en tant que chevalier de la mort, en tant qu'espèce de chevalier de la mort, a empalé euh, Kirestia, C'était tout simplement pour récupérer. Une clé. On ne sait pas exactement encore ce qu'est la clé. Est-ce que c'est une partie du geôlier Est-ce que c'est euh, est une partie des éternels qui avaient mis leur une propre enfin propre partie de leur pouvoir euh, dans, euh, dans l'antre, on ne sait pas trop exactement. Ça, on aura plus d'infos aussi bien sûr sur le patch. Mais on a la confirmation que la prochaine cible du geôlier, ce sera la reine de l'hiver. Donc euh, cette euh, fameuse cette fameuse reine de l'hiver, et eh bien il faudra la protéger, donc elle aura il y aura probablement un grand rôle à ce niveau-là dans la campagne de Sylvarden, mais peut-être ailleurs. Pour justement sauver euh, la reine de l'hiver. Alors peut-être qu'elle sera aussi gravement blessée au sein de, du patch. On n'en sait rien. Mais clairement, on sait qui est sa cible. Ça a été confirmé par Blizzard. C'est bien la reine de l'hiver en premier lieu. Il y aura peut-être d'autres après. Donc, on va probablement revoir Anduin en tant que chevalier de la mort. Euh, peut-être un futur boss. Alors, est-ce que ce sera dans le... Ce qui m'étonne, c'est que on voit ça, mais on n'a pas d'infos euh, concernant Anduin en tant que boss euh, du euh, Sanctum de la domination. Donc... Est-ce que c'est un boss pour plus tard dans l'extension Est-ce qu'on est qu va devoir le libérer Il y a quand même de grandes chances qu'on essaye de le libérer. Et si jamais on le libère, qui va jouer un rôle dans sa libération Évidemment, on va penser à Sylvanas en premier lieu, parce que c'est elle qui aussi voit un petit peu ce qui est en train de lui arriver. Il y a une certaine connexion entre Sylvanas et Anduin. Mais il y a également, il bah, faut pas oublier Bolvar. Bolvar qui était quand même son, son tuteur, qui a un profond lien d'attachement avec Anduin. Moi, personnellement, je verrais bien Bolvar se sacrifier pour sauver, pour libérer Anduin. Ce serait vraiment boucler proprement la fin de l'arc de, de Bolvar, je pense. Et bien sûr, on peut penser à Arthas. Alors bien sûr, Arthas et Anduin n'ont aucun lien. Hein. Je sais qu'encore en ce moment, là, ils sont à fond en mode Arthas, père de Anduin. Non, arrêtez avec ces conneries, merci. Mais bien sûr, avec un parallèle aussi fort entre deux princes humains, avec un héritage très important, qui bascule du côté obscur, alors l'un par choix, l'autre non, on rappelle, il y a quand même des différences aussi dans le parallèle, Arthas l'a fait par son propre choix, il a choisi, il a, fait, il a pactisé avec euh, le roi Lich pour essayer de sauver son royaume, ce qui va amener la destruction de son royaume, en dune, il n'a pas eu le choix, hein. pour le coup, on lui a pas laissé le choix, donc c'est quelque chose d'assez important, et donc... Quand tu vois tous ces personnages qui se présentent, c'est vrai qu'il y a de grandes chances qu'un euh, bah, Arthas qui a été roi Lich, qui sait un petit peu euh, ce à quoi est, à, est confronté Anduin, euh, il pourrait, si jamais il apparaît, aider bien sûr dans la libération, même en tant qu'esprit ou vraiment personnage pr présent, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être une chose. Donc, est-ce que Anduin on le libérera plus tard dans l'extension ou dans le prochain patch Ça c'est vrai qu'on n'a pas trop trop d'informations. Et euh, au passage, j'en profite pour le rappeler, mais c'est vrai que la plupart des gens voient le parallèle entre Anduin et Arthas. J'en ai pas mal parlé dans d'autres vidéos, mais il y a une espèce de triumvirate. Les gens voient Arthas-Anduin, mais d'un autre côté ils oublient le lien Sylvanas-Arthas en fait. Et bien sûr bah, Sylvanas-Anduin on les voit directement parler, mais y a, y a, en fait le parallèle entre Arthas et Anduin n'est pas unique. Il y a aussi le parallèle entre... Euh, entre Arthas et Sylvanas, du, du point de vue d'Anduin, en fait. Enfin bon, je, je, là-dessus je le rappelle, mais bon, je laisse aller voir les autres vidéos. Euh, du coup, on a concernant le Sanctum de Domination que je viens de parler, donc le raid, euh, on n'a pas tous les boss, bien sûr, peut-être qu'Anduin sera dedans, hein, ou peut-être que c'est pour plus tard, ou peut-être même qu'il ne sera pas en raid, hein, on va lui casser la gueule et on va le libérer pendant le patch, mais du coup, dans le Sanctum de Domination, j'ai envie de revenir dessus, puisqu'il y a des boss qui ont été révélés, qui sont importants, comme prévu, par exemple, le Fate of the Damned, ça devrait concerner euh, eh bien, les ex, ceux qui ont fauté, euh, ceux qui ont chuté, ceux qui ont... Et donc il y aurait visiblement, euh, clairement, des, des noms, enfin, quelque chose lié au roi Lich. Euh, c'est ce qu'on avait évoqué avec, avec Eva et il semblerait que ça prenne cette direction. Euh, puisque c'est l'endroit, en fait, hein, je rappelle le Sanctum de la Domination, c'est l'endroit où sont envoyés ceux qui ont déçu le geôlier. Donc c'est le cas des ex-Roylish, donc peut-être qu'effectivement ce serait le Fight of the Damned, et on pourrait peut-être pousser à faire ce parallèle avec les autres personnages cités. Euh, je rappelle, on va commencer par Taragru Revenge, donc la revanche de Taragru. Euh, Taragru c'est tout simplement le gardien de Torghast, et il y aura des nouveaux échelons qui vont être déverrouillés à Torghast, donc peut-être que euh, Taragru sera justement l'un des boss finaux de, de Torghast, et que du coup il se vengerait dans le raid. On a l'œil du Geôlier, qui je le rappelle, l'œil du Geôlier est, euh, euh, est lié à l'histoire, c'est lié à Muezala et du coup l'œil d'Odin, donc il pourrait y avoir aussi un, un parallèle là-dessus. Fight of the Damned, on imagine les rois Lich, euh, potentiellement Arthas et Ner'zul, mais peut-être d'autres. Kel'Thuzad, on sait qu'il a raté, enfin qu'il a échoué euh, dans la campagne Ventir et euh, des. Euh, campagne Ventir et, pardon, et, euh, et euh, Maldraxi. Sachant que Kel'Thuzad, il est dit qu'ils doivent. Euh, enfin, les les entreliges, donc les Kyrianes de l'Antre, arrivent et lui disent qu'il a encore un but, il doit encore servir leur maître, peut-être que, on verra, peut-être que c'est malgré lui qui va être dans, dans ce sanctum, et qu'il est torturé. Et enfin Sylvanas, Sylvanas, est-ce qu'elle est là en tant que lieutenant du geôlier, ou est-ce que justement pendant le patch, on va enfin voir que Sylvanas trahit le geôlier, et qu'il va falloir lui casser la gueule pour la libérer, qu'en fait on affronterait, enfin on sait pas exactement comment on va affronter Sylvanas, donc c'est vrai que est-ce que Sylvanas on l'affronte en tant que lieutenant du geôlier ou en tant que justement victime du geôlier C'est tout à fait possible euh, également. Mais bon, pour revenir sur les rois Liches, évidemment, je vous mets. Euh un artwork très important à mes yeux, euh, puisque Ner'Zhul, et ça c'est LA grande news bien sûr de cette vidéo et qui me fout le sourire énorme, c'est que Ner'Zhul est confirmé. Alors il avait déjà été évoqué, je le rappelle, plusieurs fois, je fais une vidéo sur Kel'Thuzad euh, d'ailleurs et j'en parle, mais Ner'Zhul a déjà été évoqué dans Shadowlands, ce qui est un très bon point par rapport à du Soldier King. Mais... On ne l'a pas oublié du tout, du tout, du tout. Et ça, moi, je suis extrêmement heureux. Ça ne se voit pas forcément là, parce que bon, bah, je, depuis, j'ai eu la news. Mais c'est vrai que je suis très content. J'attends encore de voir un petit peu ce qui va être fait. Hein. Je peux pas me sur-hype. Mais c'est vrai qu'il est confirmé dans l'histoire. Pas encore tout à fait en jeu, même s'il y a de grandes chances que ce soit en jeu. puisque on sait déjà, c'est confirmé à 100%. On sait qu'on en apprendra plus sur le premier roi Lich, donc Ner'zhul, ainsi que son destin euh, suite bah, à ce qui s'est passé notamment euh, War, enfin, en fin de War 3, tout ça, tout ça, où il est vaincu par... Enfin, en gros, le moment où il retourne, il retourne dans le monde des morts. On confirme également son rôle prépondérant à Warcraft 3, notamment, ah. alors c'était déjà dit, hein, je le rappelle aussi, le fait qu'il avait résisté au geôlier c'était dit à demi-mot euh, dans l'une dans des quêtes de fin du patch euh, 9.0, vidéo sur Kalthusad, mais c'est encore réaffirmé par Blizzard, il a été résistant à, aux forces cosmiques, donc le geôlier... Force de la mort au final, le geôlier et aussi la Légion Ardente. Donc là-dessus, on garde le Ner'Zul de Warcraft 3. On continue à garder aussi le fait que ce soit bien lui qui ait influé sur le destin d'Arthas, Arthas a fait ses propres choix, mais Ner'zhul ch ch ch ch tout ça en tant que mastermind, hein, en tant que, que grande tête pensante, vis-à-vis d'Arthas. Donc là-dessus, on regarde vraiment le euh, roi Lich, le Ner'zhul de Warcraft 3, on n'essaye pas de lui casser des trucs ou quoi que ce soit. Ça, moi, je ne peux qu'applaudir. Maintenant, à voir les détails, à voir ce qu'il en reste. Je rappelle la création du roi Lich à la base, c'était quel... Killjaden. Ensuite, ils avaient dit que c'était la Natrezim. Et maintenant c'est Joliet, Kiljaden et Natrezim. Donc on verra, on verra, comment tout ça va se, va se goupiller. Mais sur le papier, ça semble, être, ça semble prendre la bonne euh, démarche. Et ce qui est cool, c'est que si vous avez suivi les playlists de Shadowlands, bah c'est des choses qu'on évoquait, comme quoi les Natrezim, même avant la sortie du livre sur les Natrezim, bah, on est en mode il faut qu'ils qu qu soient inclus dans l'histoire. C'est pas possible de les, de les mettre euh, en dehors. Et bien il semblerait qu'on prenne le bon chemin. Justement, on a pas mal parlé d'Arthas au début de la vidéo euh, parce que Arthas est énormément cité sur cette BlizzCon. Et ce qui est à la fois très drôle et très ironique, puisque Arthas, on entend son nom partout pour faire le parallèle avec Anduin, on entend tout le temps, on peut en entendre un peu moins, mais on peut entendre Arthas vis-à-vis -vis de Sylvanas, Arthas vis-à-vis -vis de la création du Roi Lich, donc vis-à-vis -vis de Ner'Zhul aussi, vis-à-vis -vis des actes du Geôlier par rapport au Roi Lich. Donc au final, Arthas est partout, visuellement aussi. Hein, L'image d'Anduin, quand ça a été leak, la plupart des gens ont cru que c'était Arthas. Et au final, il y a un énorme silence de Blizzard autour d'un retour d'Arthas, d'un éventuel retour d'Arthas. Et ça, c'est e extraordinaire. Parce que même moi, enfin, je veux dire, avec Eva, quand on a fait la vidéo sur quelle extension on imaginait après, une extension sur la mort avec Arthas et l'avenir du roi Lich, euh, enfin l'avenir du fléau et du roi liche, bah, pour nous, ça allait être CGI, Arthas, papa, papa, papa, mais tu vends tes, tu vends tes boîtes comme ça. Au final, on était même très surpris, et j'adore parce que ceux qui découvrent la vidéo après, qui faudra ah, vous étiez enfin, là-dessus, euh, merci à vous, hein, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que... Je m'attendais quand même à ce qu'ils vendent à fond Arthas, ça n'a pas été fait pour le moment. Alors, est-ce que c'est un signe que Arthas ne reviendra pas ah, Blizzard avait déjà répondu sur des interviews, je crois, l'été dernier, en disant euh, « Pour le moment, Arthas, euh, on ne veut pas le faire juste faire un petit coucou et c'est tout. Si Arthas doit revenir, ce sera fait proprement, parce que c'est l'un des personnages les plus emblématiques de la licence, qui a énormément de choses à raconter, et donc, bah, s'il revient, c'est pour avoir un gros rôle ». Pas pour faire de la figuration, quoi, c'est pas juste pour du petit fan service. Donc, pour le moment, pas d'artas C'est beaucoup de gens l'ont interprété comme ah mince, il n'y aura pas d'Arthas à Shadowlands. Non, non, non, non, non, il a jamais dit ça. Donc, je viens de vous dire à peu près. Bon, là, je, je, je change peut-être que je transforme un peu les mots, mais globalement, il disait que si Arthas devait revenir, ce serait pour avoir un gros rôle et pas un petit truc, et je pense que peut-être que Blizzard va vouloir le vendre, mais en cours d'extension, euh, peut-être peut justement avec des CGI, je rappelle aussi que Blizzard avait dit qu'il y aurait à peu près autant de CGI euh, entre Shadowlands et BFA, pour le moment on n'en a pas, euh, donc c'est vrai, que d'ailleurs ça m'avait étonné à la BlizzCon, donc à voir ce qui va être fait, mais il est possible pour ceux qui se disent « Ah bah il n'y a pas de CGI donc il n'y en aura pas, il faudrait que ce soit une CGI pour Arthas, pour moi si Arthas revient, il y aura une CGI, mais... Oubliez pas, bah, par exemple, la CGI de, du combat entre Varok, la, la Magora, entre Sorfang et, et Sylvanas. On ne s'attendait pas à ça, et c'est en pleine sortie de patch que pouf, CGI qui sort. Donc peut-être qu'on pourrait avoir la même pour Arthas avec le, le, justement le, le, les chaînes de la domination, non, au sein du patch. Donc ça pourrait, être, ça pourrait être une chose, pour moi le fait que Blizzard n'en parle même pas à la BlizzCon, c'est très bon signe. On pourrait dire que c'est mauvais signe, mais on sent que Blizzard a énormément révisé ses classiques, euh, Warcraft 3 notamment, ils ont, enfin, sur l'interview euh, B... avec Bellular, ils arrêtent pas de parler de Ner'Zhul. Genre, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc, euh, ça fait plaisir, d'habitude c'est moi qui fais ça, pas blizzard. Mais du coup, ils arrêtent pas de parler de Ner'Zhul, c'est très bon signe. Les mecs ont énormément révisé, euh, révisé justement Warcraft 3. Euh, ils, ils révisent énormément, en reparlant aussi beaucoup de War of the King. Bien sûr, hein, forcément, c'est deux thèmes qui sont assez importants pour l'histoire du Roi Lich. Et Blizzard veut essayer de faire ça bien en l'insérant en, en enfin, avec du War 3 et du War King. Et d'ailleurs, bah, je rappelle que War 3 et War King se disent presque les choses inverses. Euh, encore une fois, la, la, la possibilité, c'est que Shadowlands arrive à faire coïncider les deux, euh, essayer de, de, de lisser les formes de War King qui a ruiné War 3. Et en disant, bah en fait, si Warcraft king a fait des, des merdes, c'est parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, sans forcément exclure Warcraft king Et c'était bah, des choses qu'on avait faites en vidéo aussi, hein, sur la fin de Warcraft king et autres. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez Arthas qui semble être énormément teasé, et à mon sens, il reviendra dans Shadowlands. Donc, à voir ce qui va être fait, mais pour le moment, eh bien, ça se goupille vraiment, vraiment très bien, et c'est un excellent signe. Euh, puisque bah, par exemple, aussi, c'est pareil, il y a des refs des, des, des devs concernant Bridenbrad, les quêtes de War King concernant la mort et tout. Donc, on sent que les mecs ont beaucoup, beaucoup révisé War 3 et, et War Sword King. Si c'est pour pas intégrer Arthas, sachant que c'est quand même l'un des personnages qui nous a fait découvrir l'antre en fait. Hein, avec euh, la vidéo, encore une fois, vidéo sur la nuit, mais l'orée de la nuit qui nous parle justement euh, de, de la destination d'Arthas après sa, après sa défaite. Je veux dire, c'est limite le mec qui t'attise l'antre. Hein, donc, bon. Ne pas, ne pas le, le, le, le réintroduire ce serait bizarre On a évi évidemment, bah, vous avez vu sur la, la, la partie 1 j'ai envie de dire Avec euh, bah, le, la vidéo d'analyse de la Cortia donc la nouvelle zone On a des confirmations, on a plus d'infos concernant Cortia Avec euh, bah, bien la confirmation que ça se passe bien dans l'entre-deux L'entre-deux vous savez c'est en gros le cosmos mais de la mort C'est à dire que nous dans, la enfin, dans notre monde on appelle ça l'espace Dans Warcraft la réalité entre les deux mondes par exemple bah, Draenor entre Drainer et Azeroth, bon, vous allez me dire qu'il y, y a un portail, mais il y a tout simplement bah, le vide intersidéral. Dans l'univers de Warcraft, le, cette, cet endroit, ça s'appelle les ténèbres de l'au-delà. C'est l'espace, le cosmos en fait. Et il y a ce même genre d'espace vide de matière dans Shadowlands, dans les terres d'ombre. Entre les différents royaumes, vous avez cette grande zone où il n'y a pas grand chose, et vous avez les grands portails qui permettent d'aller plus vite entre les deux zones, ça s'appelle l'entre-deux. Et certaines zones que vous connaissez, par exemple Elheim, l'endroit où se, se où se trouvait Elia, etc., eh bien ça, c'est des, des mondes qui se, se trouvent dans l'entre-deux, pas loin du, de, la réalité, de notre réalité à nous, et du royaume des morts. Donc... Cortia c'est entre l'entre deux qui se fait choper par l'entre justement donc c'est assez intéressant à ce niveau là euh, On a également des confirmations, ils en avait parlé qu'il y aurait des reliques des fondateurs etc présentes sur Cortia Plus d'infos de, plus là dessus puisqu'il y aura clairement une course, le patch euh, verra une course en fait entre les congrégations qui sont toutes unies je le rappelle Avec notamment Bolvar qui aura un rôle à jouer dans l'union des congrégations face euh, au geôlier qui veut récupérer justement euh, ses artefacts, ses reliques, on le savait déjà un petit peu avec la vidéo sur euh, le le, le ancien. Donc au final, il veut récupérer des informations concernant euh, les fondateurs. Les fondateurs, je le rappelle, ce seraient en fait les supratitans d'un point de vue scénaristique, c'est les mecs qui auraient créé un petit peu toutes les forces cosmiques. Donc potentiellement, un jour, on veut alors en tout cas, clairement avec le mort, mais ça semble être... Blizzard l'a dit à demi-mot mais semble être étendu à d'autres forces cosmiques aussi. Donc il est possible qu'en fait, bah, ce qu'on te dit Chronicles en mode bah, c'est le conflit entre la lumière et le vide qui a créé, euh, qui a créé la matière, qui a créé toutes les, forces, les autres forces cosmiques, en fait on te dirait que en fait, les fondateurs ont créé la lumière et le vide et euh, de leur affrontement a créé toutes les autres forces... Enfin, En, en gros, il y a de grandes chances que les fondateurs soient les supratitans en mode ceux qui ont créé tout. Quoi. Et, euh, du coup voilà, il y a cette course, mais c'est pas fini Puisqu'à Cortia, il y aura quelque chose d'autre qui est très important et qui a déjà été évoqué un petit peu avant. Les Na'Trizim, les seigneurs de l'épouvante. Et oui, c'était le grand truc qu'on avait oublié avec Eva dans la vidéo. C'est pourtant, en fait, c'était tellement évident qu'on l'a oublié. C'est que un truc sur le roi Lich, un truc sur la, fo... la création du roi Lich, un truc sur, le... sur la domination, sur le lien avec les geôliers, le geôlier ramené un petit peu tout, euh, co... enfin coordonné tout, Warcraft 3, etc. Ils sont là. Ils ont été confirmés par Blizzard. Les Nathrezim on en saura plus sur Cortia d'ailleurs Peut-être pas que à Cortia mais principalement à Cortia On en apprendra plus sur leur rôle, leur lien avec le geôlier, leur lien avec l'antre Donc voilà c'est euh, confirmé pour ceux qui ne comprennent pas trop de quoi je parle euh, Qui avaient déjà été clairement teasé par Blizzard Et ils en ont parlé, ils ont dit on l'avait teasé volontairement pour pouvoir justement repartir là dessus Moi ma seule crainte c'était que ce soit pas présent en jeu ce sera dans le prochain patch <rire> Donc c'est très bien Et pour ceux qui ne comprennent pas forcément de quoi je parle Vidéo sur le geôlier Vide euh, Vidéo sur le geôlier et leur li le lien avec les Nathrezim Donc les seigneurs de l'épouvante C'est ce qui va permettre de lier Warcraft 3, Warcraft of Warcraft et justement Shadowlands. Bon, il y aura forcément des trucs à cause de Wotelka qui vont pas bien se goupiller, mais euh, pourquoi par exemple bah, ils, ont, ils ont du coup destiné, essayé d'attaquer le Roi Lich Bon, ça on sait pas trop à Wotelka, hein, mais on, on, ils vont nous dire que c'était le Geôlier qui voulait essayer de reprendre le contrôle, ça, ça passera. Il y aura forcément un truc qui passera pas, mais globalement ça va passer. Donc Shadowlands peut avoir ce rôle de corriger toutes les merdes de Wotelka. Et. Donc les Seigneurs de ils seront bien présents, ça c'est confirmé, donc ça c'est cool. On a également une autre info qui est très importante, la magie de la domination, donc en gros le pouvoir de l'antre, euh, ce qui a créé le roi liche, ce qui a créé les cheveux de la mort, France Monde, tout ça, tout ça, magie de la domination est confirmée comme antérieure au geôlier. Là vous me dites, bon on s'en fout en fait, bah, donc c'est à dire que le geôlier, avant qu'ils soient enfermés dans l'antre, ce pouvoir existait déjà. Donc c'est pas le geôlier qui est le grand euh, magnitude de cette magie. Bon, après la magie de la mort, hein, soyons honnêtes, mais c'est juste spécifique à l'antre. Il est confirmé également, et ça c'est très important, que c'est lié au Primus. Primus, l'un des éternels, hein, le primat en français, l'un des éternels, le chef de Maldraxxus, qui est un grand forgeron, et qui est justement euh, connu pour faire partie des autres éternels à avoir enfermé le geôlier. Ils avaient un lien très fort tous les deux, et c'est donc lié à Malraxus, en gros, lié au pouvoir du Primus et à Malraxus cette magie de la domination. Ce qui explique les ressemblances runiques et des épées, etc., entre l'antre et Malraxus. Donc, le geôlier a su maîtriser cette magie, euh, malgré son incarcération, il a su maîtriser la magie avec cette magie avec le temps, pour arriver à ses fins, et surtout bah, faire en sorte de pouvoir se libérer, d'en prendre le contrôle, et de créer le roi Lich, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai envie de dire, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens. Pouvoir du Primus, qu'on appelle également un très bon craft master, hein, qui est capable de, de créer énormément. Tiens, tiens, tiens, tiens, tiens vidéo sur les runes anciens et le Primus. Mais, euh, et d'ailleurs, on devrait normalement en reparler, avoir plus d'informations concernant, vous savez, la pe le petit cristal. Alors je sais, hein, cette vidéo va parler de pas mal d'autres vidéos. Mais vous savez, le petit, la petite gemme, le petit cristal en fait qui euh, habite... Euh, c'est quoi C'est deuil roi maintenant, donc King's Moon, avec donc cette espèce de, de cristal qui est lié au geôlier. Donc ça on devrait en, en savoir plus aussi sur le prochain patch. Donc ça c'est plutôt cool, parce que c'est un petit détail, ça aurait pu être juste cosmétique. Non non, il y a vraiment un rôle derrière. Il y a vraiment un truc derrière. Pas forcément un gros truc, mais, mais c'est bien. On a également plus d'infos. Alors là, là je vais. Pour le moment la vidéo avait un, un, on va dire un, un déroulé un, assez logique. Là, c'est vraiment le poste euh, les grandes infos importantes euh, On n'aura pas évidemment toutes les infos dans cette vidéo mais j'ai essayé de, de sélectionner les plus importantes Varian et Sorfang sont confirmés comme non présents Et là je vous tue votre hype, vous voyez les deux vous dites ah oh, c'est incroyable ils sont... non Eh bien non Varian euh, et Sorfang ne réapparaîtront pas à Shadowlands euh, Blizzard estime que euh, leur fin a été euh, haute en couleurs et a été magnifique Et que ces deux persos bah ce serait du gâchis de les faire revenir juste pour faire un petit coucou alors que euh, leur fin parle de même et ils ont fait euh, un très bon. Euh, ils ont eu de très bons arcs. Eh bien, je suis totalement d'accord. Quand on me pose la question en stream, est-ce que tu penses que Varian, est-ce que tu penses que ça vienne, je, je suis le premier à dire, franchement, c'est faut voir ce qu'ils en font, mais qu qu'est-ce qu que Varian a apporté en fait Varian, il a tout dit, il a même eu son sa petite euh, cinématique avec Anduin et tout, genre Varian, faut le laisser. Euh, c'est très bien sa mort, elle est, elle a été très bien, euh, elle a été superbe, elle a, elle a créé des enjeux, elle a créé des, des, des de la, enfin du drama on va dire mais elle a fait des très bonnes choses en fait sa, sa mort à varian donc il faut le laisser reposer où il est et basta quoi donc euh, varian et Surfang eh et bien ne reviendront pas à Shadowlands ça avait été un peu sous entendu que peut-être on pourrait revoir varian finalement eh bien c'est euh, c'est bien confirmé non on ne les reverra pas et je pense que c'est une très bonne c'est une très bonne chose parce que si c'est juste pour les ramener pour faire du vieux fanservice c'est dégueulasse donc là dessus blizzard très mature puisque euh, très mature pour le coup, Blizzard, euh, chapeau. Et ils auraient pu se faire euh, facilement euh, du fan service pour rien. Et ben non, ils le feront pas justement. Euh, ensuite, Garrosh. Parlons de fan service. <rire> Garrosh est confirmé comme ayant un rôle à jouer dans la campagne Ventir. On l'avait vu dans la cinématique sur Raven euh, Dress, où c'était juste euh, bah, une, euh, une vache allée en fait hein, d'anima où il se faisait euh, ponctionner. Euh, pour pouvoir alimenter Revan Dress, eh bien son statut de bête de somme va justement être euh, évoqué euh, dans la campagne Ventir, et donc il aura un rôle, alors on ne sait pas si c'est un rôle majeur ou mineur, il y a de grandes chances que ce soit mineur qu'il parle du fait que son statut de vache allée, enfin son statut de bête de somme euh, va être un point intéressant pour évoquer, enfin pour, pour l'histoire en gros. Donc Peut-être que justement, alors je pense pas qu'on va le libérer, mais du coup peut-être qu'on verra un petit peu à l'image de Keltas, euh, s'il arrive à, à se rebeller ou pas, on verra. Enfin Du coup, les, ça va permettre de raconter des choses selon les scénaristes. Euh, je pense que c'est pareil, Gar Garoche ça peut être intéressant de voir un petit peu s'il va être balancé dans l'antre ou pas, mais globalement c'est pareil, lui il faut le laisser où il est et, et c'est très bien. Euh, moi j'étais personnellement juste le petit caméo dans, dans Raven Dress pour moi aurait suffi. S'ils si ont prévu des petits trucs euh, pour, euh, pour montrer un peu le fonctionnement de Revendress encore avec Garrosh, ok. Mais à mon sens, euh, faut le laisser où il est quoi, genre je pense que son arc, euh, c'est pareil lui. Euh, je dirais pas qu'il a été bien de A à Z, mais. C'était l'intention de Medzen depuis le début de faire ça. Ça a eu lieu quoi. Donc. On verra, peut-être qu'il y aura des petites interactions prévues avec Thrall aussi, mais le truc c'est qu'on on s'est confirmé déjà avec Draca. Donc est-ce qu'il voyagerait aussi à Revendress pour faire un coucou à Garrosh pour moi, c'est pareil, ces deux-là, ils ont, ils ont réglé leurs histoires à coups de marteau et à coups de hache, donc à voir. Euh, dernière information et qui va nous permettre de nous ouvrir pas mal de choses à la fin de cette vidéo, Irel Irel est confirmé comme ayant euh, un rôle à jouer dans le futur de Warcraft, alors pas forcément à Shadowlands, mais dans les futures extensions, Irel devrait euh, revenir. Et il y aura beaucoup de questionnements, notamment sur les visions euh, différentes que les personnages ont de la lumière. Et donc... C'est là où je suis assez content parce que ce que j'avais évoqué dans la vidéo sur, euh, sur les natrésimes et le geôlier, avec les différentes forces cosmiques qui nous apparaîtraient de plus en plus, et pour la grandeur, pour l'histoire et pour la richesse euh, de l'univers, il fallait en, en, en gros étudier chaque force cosmique en montrant que les forces cosmiques bah, peuvent être positives comme négatives. Et que toutes on, peuvent avoir un rôle à jouer dans le grand tout en fait. Et probablement que le vide, à terme, on voit un côté plus lumineux et que, à l'inverse, la lumière, on la voit de manière plus sombre aussi. Donc c'est intéressant à ce niveau-là, euh, en tout cas pour la lumière, clairement, il a été fait mention euh, de, de l'arc de Légion avec Zera, Turalyon, Velen, Illidan, où justement, eh bien, cet arc ouvert à Légion avec le questionnement vis-à-vis -vis de la lumière et leur, le rapport des différents personnages avec la lumière, aura un développement futur euh, dans Warcraft, et donc ça, bah, honnêtement, c'est une très bonne chose. Alors... Si Irel revient, sous quelle forme Est-ce que c'est la Irel de World of Draenor Est-ce que c'est notre Irel de notre timeline Est-ce que. Est... On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que la Irel de World of Draenor a un rôle à jouer dans le scénario Magar. Est-ce que c'est celle-là qui reviendra On ne sait pas. On ne sait pas, bien sûr. Mais ça, c'est cool. C'est une information vraiment importante parce qu'Irel est l'un des. S'il y a bien une chose à sauver de World of Draenor, c'est Irel. Euh, bon, le scénario Magar, pour le coup, moins. Mais, euh... mais Irel à World of Draenor est un personnage génial, super intéressant, super. Euh... Super, euh, je sais pas, enfin juste, fin, il nous, il nous crée de l'émotion, ce personnage tout simplement, j'en perds mes mots. Mais euh, du coup voilà, pour euh, le résumer un petit peu de toutes les informations qu'on a pu euh récupérer à droite à gauche sur plein plein d'interviews j'espère que ça aura été assez cool n'hésitez pas si vous avez des petites théories des petits messages concernant bah, ces annonces euh, s'il y a des choses que je n'ai pas forcément sélectionnées aussi et que vous jugez très importantes euh, si elles ne sont pas dedans normalement c'est que je me suis dit que c'était plutôt mineur si vous trouvez que c'est quelque chose de vraiment important et que j'ai oublié c'est possible que ce soit un oubli donc n'hésitez pas voilà cette vidéo est terminée merci à vous n'hésitez pas à aller voir la playlist de shadowlands avec toutes les autres vidéos euh, dans les commentaires et autres il y aura les, les, les articles et il y a également bah, du coup les autres vidéos que je dont j'ai fait la mention dans cette vidéo. Donc voilà, plein de bisous, ça fait beaucoup de mots vidéo. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Justement, à plus, dans le nez clouche. Et n'hésite pas à t'abonner, hein T'oublies pas, le petit like, la petite cloche, le petit follow, la petite abonnement. Oui, c'est l'élément qui te parle. N'oublie pas de suivre la chaîne. <rire>